Alors j'aime la neige mais j'aime la neige depuis, euh, de, depuis ma fenêtre. Hein. Voilà, j'aime bien la voir tomber. Alors c'est pour ça quand il neige, attention, ouvrez bien les yeux, quand il neige, faut faire attention. Il faut faire attention, regardez. Vous voyez les traces de voiture Puis vous en voyez une là-bas. Oh, qu'est-ce qui se passe Oh bah. Oh bah voilà. Bah dites donc. Bah, c'est pour ça, il faut faire attention quand on conduit. De ne pas tomber dans la falaise. Je vous rassure, le monsieur dans la voiture, il a eu de la chance. Il est sorti indemne. Je pense qu'il a dû se faire une belle frayeur. Voilà. Il n'a plus qu'à venir chercher sa voiture. Il est à 20-30 mètres en bas, du, en bas de la falaise. C'est arrivé hier soir vers, euh, vers 23 heures. Je me mets à la fenêtre et puis je regarde par terre comme ça. Je regarde par terre, je vois des traces. puis je dis ok, est pas mal, 5 cm. Puis après, je vois ces traces-là. Hein, les traces qui sont là, là. Puis je dis, mais tiens, ces traces-là, elles ont une trajectoire quand même suspecte. Parce qu'elle s'arrête là au niveau de la falaise, je dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et comme dans le noir, bah, ben, je voyais pas grand chose, mais je voyais quand même un peu. Je voyais, euh, la forme d'un véhicule. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis descendu. Parce que je me suis dit, il y a peut-être un gars là-dedans. Alors, je suis descendu. Je me suis vite habillé. Je suis arrivé au bord, j'ai dit oula. Et puis arrivé au bord, il ben, fallait descendre après. Il fallait descendre. Et au moment où je m'apprêtais à descendre, un véhicule arrive. Une espèce de 4-4 là. Deux personnes qui descendent. Et j'ai dit, il y a quelqu'un là-bas. Il me dit non, non, c'est moi le chauffeur. lui dis « vous avez rien, vous êtes sûr, vous n'avez pas tapé la tête, rien du tout. Non, non. Le mec, il était trempé, il, il s'est traîné dans la neige. Je dis bon bah écoutez euh, euh, en plus euh, j'étais sur le point d'appeler les pompiers. Voilà. Bon, bah, tout est bien qui finit bien. Mais enfin bon, le mec, euh, je pense qu'il a dû se faire une frayeur. Eh bien. On va se retrouver avec. Euh, avec 30, euh, 40 cm de neige, hein, d'ici demain. Hein. Ouais, je vous remonte cette bagnole parce que c'est pas commun. <rire> Et au départ, comme mon chef, il a la même voiture, il a une voiture blanche. Je me suis mis à paniquer. J'ai dit « Merde, putain !» Alors je l'appelle. Et je l'ai au téléphone, j'étais en bas et tout. Je lui ai dit « Ça va ?» Il me dit ouais, « Ouais, ça va. » Je lui ai Bah écoute, il euh, y a une bagnole qui s'est foutue dans le ravin. Hein. » Il me dit « Ah bon ?» Et tout. Et ouais. puis, euh, puis c'est là qu'il est venu me voir avec moi. Et puis les gens sont arrivés. Les pompiers, quand tu leur expliques que tu es foutu dans le ravin, ben les mecs, ils te lâchent pas. Ouais, euh. Vous êtes sûr, vous avez rien Vous avez mal Enfin bon, il te fait le bilan, tu sais. Il te fait le bilan au téléphone, il a tellement peur. Du coup, je lui ai, pas... je lui ai passé le chauffeur et le chauffeur, il a. Parce que moi, j'étais sur le point d'appeler les pompiers quand, quand les gars sont arrivés. J'avais déjà au téléphone. Donc voilà. Et du coup, j'ai dit, bah, je passe le téléphone au conducteur. Mais le conducteur, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Comme quoi, les pompiers, c'est bien, ils font du bon boulot. Parce que les pompiers, ils ont une espèce de conscience. C'est vrai que j'ai pas toujours été copain avec les pompiers, surtout dans la région niçoise, où, où t'en as, ils se prennent pour des, des cadors. Mais à côté de ça, ils font du super boulot. C'est pour ça qu'un coup de chapeau un coup, un coup de chapeau aux pompiers, ce sont des, des vrais intervenants avec du vrai, des vrais moyens. Et ils font bien plus de, bien plus de choses que qu'un ambulancier lambda peut faire en, en ambulance privée. Je parle pas au SMUR. La dynamique de travail n'est pas la même. Et donc, là, hier, bah, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, s'il faut que j'aille là-bas en bas et que je trouve le mec inconscient, et, et normalement, je ne suis pas censé l'extraire, mais je suis censé être diplômé pour l'extraire, mais là, dans des cas comme ça, il euh, vaut mieux pas le toucher. Parce que si c'est un rachis cervical, il vaut mieux pas... Euh, c'est d'apprécier l'état de conscience et de dire, bon, ça monsieur, vous m'entendez Ça va Hop, tu touches la main, serrez-moi la main, enfin, tout ça, tout le batatant et bien, j'ai échappé à tout ça hier. Voilà. ben j'ai pas de ski, hein. Si j'en avais, j'irais bien en faire. Mais je pense que, je pense que, on va bientôt aller sur les pistes. La saison ouvre le, le 18 décembre. D'ici le 18 décembre, je crois que... Je ne sais pas si la neige va perdurer. Je ne vais pas aller faire un tour de moto. <rire> la moto est dans le garage, elle est enfermée. Elle est, euh, voilà. Elle est, euh, on va dire, elle est euh, en vacances, la moto. Voilà. Et si la neige, elle, elle reste comme ça, c'est même pas la peine. quoi. La moto, elle va rester dans le garage. Euh, mais bon, à mon avis, elle va, elle va, elle va fondre, la neige. Elle ne reste pas, là. Elle reste pas. Apparemment, d'après ce qu'on me dit, la neige, elle fond. Voilà. David, je suis à la Plagne. Je suis à la Plagne. Euh, voilà. Au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Donc la neige, elle ne reste pas, apparemment. Mais bon, cette année, moi, je dis que cette année, euh, on, a, on risque d'avoir un épisode de neige euh, un peu plus intéressant que l'année dernière. L'année dernière, j'étais pas à la Plagne, j'étais à... Euh, à Opio, et à Opio euh, j'ai vu la neige tomber euh, une journée mais euh, elle n'est pas restée, c'est tout ça a été euh, ça a été un hiver euh, voilà, sans neige, là c'est un, un vrai hiver que je vois là et oui, hein, on n'est pas à la même euh, altitude en plus voilà, voilà bon, bah, bon dimanche à tout le monde euh, je vais, dès que je peux, je ferai une belle photo une belle photo des montagnes enneigées même j'en ferai 2-3 même et puis euh... et puis voilà donc faites attention si vous venez en Savoie s'il y en a qui sont dans le coin pneus hein, neige obligatoire et le problème c'est pas la neige, c'est pas que la neige le problème aussi et eh ben c'est la glace voilà c'est le verglas tout ça, donc ça, ça risque de geler un peu surtout dans la nuit prochaine voilà voilà les amis, bon dimanche, allez, je coupe, à bientôt.